Nous prise en main ensemble lors d'un live sur ma chaîne Twitch, un mercredi soir à 18h, petit placement. C'est la montre que tout le monde attendait, tout le monde attendait parce qu'elle est sortie l'année dernière en Chine, la Xiaomi Mi Watch. Petit rappel, elle correspond à la Mi Watch Color qui était sortie en Chine car il y avait un autre modèle là-bas qui s'appelait la Mi Watch qui était sous ROS Là on n'est pas sous ROS On est comme sur la Mi Watch Color Sous OS Xiaomi Elle vient tout juste de sortir en France à 149 euros Elle était sortie il y a quelques temps en Europe C'est comme ça que je l'avais testée en avant première Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire Si c'est tout simplement la meilleure montre à 150 euros C'est parti Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, test complet, archi-complet de la Xiaomi Mi Watch. Je l'ai prise en main pendant plusieurs semaines, on va voir tout ce que cette montre peut faire. Voici le sommaire. Commençons par parler un petit peu de son design. On est sur une montre assez simpliste, assez basique, qui peut nous rappeler sa cousine, la Masfit GTR 2. Car oui, on est sur un cadran de 46 mm, 45,9 mm précisément, avec une épaisseur de 11,8 mm. C'est un design assez classique, assez bon enfant. On retrouve un boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre, c'est plus ou moins du plastique renforcé. Sur l'intégralité du boîtier, on n'a pas d'aluminium, on n'a pas d'acier inoxydable. Cette montre est disponible en trois coloris, noir, bleu marine et beige. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir le choix dans les couleurs. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran de 1,39 pouces, comme sur la GTR 2, très bien entendu, un comparatif 1,39 pouces, c'est un écran AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels. Sur le côté, on retrouve deux boutons qui vont nous permettre la navigation. On le verra bien entendu juste après. De toute façon, c'est indiqué, menu port. À l'arrière, on retrouve un cardio -fréquence mètre avec un arrière aussi en plastique. Puis, on a un petit bracelet, un petit bracelet en silicone, quick release, qui va nous permettre de changer de bracelet. Après il faut bien observer que le boîtier ici s'arrête ici et est de la couleur qu'on a choisi bleu. Donc si on ajoute un bracelet d'une autre couleur, il ne faut pas oublier que le boîtier est bleu ici. On ne va pas pouvoir faire des farandoles de couleur non plus. C'est un bracelet de 22 mm. Voilà grosso modo pour le design. Elle est plutôt sympa, hein plutôt sympa à porter, plutôt sympa au niveau de la luminosité. L'écran à molette fait le job comme chez Xiaomi. Rien à dire de plus, maintenant parlons des caractéristiques techniques. Parlons maintenant des caractéristiques techniques les amis. On est vraiment très proche de ce qui se fait chez Amazfit. Pour rappel Amazfit c'est une des filiales de Xiaomi. Donc c'est logique. On est sur une montre avec une résistance à l'eau, même une étanchéité, avec la norme 5 ATM. À l'intérieur de la montre, on retrouve les capteurs que l'on retrouve à peu près partout maintenant. Capteur de fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante, GPS intégré, GPS GLONASS GALILEO BDS. La, la montre est compatible Android, elle est compatible aussi iOS. Elle embarque une batterie de 420 mAh, ce qui représente sur le papier 16 jours d'autonomie en utilisation standard. Ce qui est plutôt pas mal, plus de deux semaines, je vous dirai combien de temps elle a duré avec moi, avec mon utilisation. On va retrouver comme sur la GTR 2 un micro dans la montre pour pouvoir utiliser Alexa, mais pas de haut parleur, donc pas la possibilité de répondre aux appels. Une précision en plus, au niveau de la puce GPS, on est sur une puce GPS haut de gamme de 12 Nm, c'est ce qui permet les quatre modes de localisation que je vous ai cités. Voilà grosso modo pour les caractéristiques techniques, il n'y a rien à part la puce GPS d'extraordinaire, qu'on ne voit pas autre part, qu'on ne voit pas chez Amazfit, maintenant voyons les fonctionnalités. Commençons par les fonctionnalités de Smart intelligente, mais avant ça, voyons la navigation dans cette montre. On va se retrouver sur mon écran, mon cadran principal. Là, je vais pouvoir du coup soit swiper pour naviguer, soit appuyer sur les boutons. Si je swipe de haut en bas, je vais voir les notifications. Si j'en ai, là, je les ai toutes supprimées. On verra après ce que ça donne s'il y en a. Quand je vais swiper de bas en haut, je vais accéder aux raccourcis. D'habitude, c'est un petit peu l'inverse. Quand on swipe de haut en bas, dans la logique, la logique monde connectée, c'est les raccourcis et inversement avec les notifications. Mais là, du coup, lorsque je vais swiper de bas en haut, je vais avoir mes raccourcis on va retrouver du coup dans les raccourcis Alexa car oui sur la Xiaomi Mi Watch la mise à jour d'Alexa vient d'être faite donc on va voir après dans la vidéo, qu'on peut utiliser Alexa, contrairement aux Amazfit. On aura les autres raccourcis, mode nuit, etc., réglages etc., etc. Lorsqu'on va swiper après de droite à gauche ou de gauche à droite, on va accéder aux autres cadrans. Au cadran du coup secondaire, avec, on l'a vu, hop, si on part comme ça, le nombre de palaces quotidiennes. Après, on va pouvoir gérer, contrôler la musique, la SPO2, le stress, la météo, la nuit, etc., etc. Ensuite, le bouton en haut à droite va... Va nous permettre d'accéder au menu principal au menu des applications où là on retrouvera du coup toutes les applications présentes sur la montre le sport etc etc il va falloir s'habituer au logo des applications parce que vous le voyez il n'y a rien d'écrit donc il n'y a pas de nom d'application écrit. Le bouton du bas va nous permettre de lancer rapidement un sport. On se retrouve dans la même configuration sportive que sur Amazfit où on va pouvoir ajouter des dizaines et des dizaines de sports. En tout la montre propose 117 modes de Sport. voilà pour la navigation maintenant parlons de la personnalisation car plus de 100 cadrans sont disponibles pour personnaliser cette montre moi j'ai eu le réflexe j'ai eu le réflexe pendant le live avec vous pour pouvoir le personnaliser de faire un appui long sauf que vous voyez ça ne marche pas donc pour pouvoir personnaliser moi je passe par les paramètres et je vais dans face de la montre je vous ai dit qu'il y en a plus de 100 plus de 100 mais ici là vous voyez qu'on fait vite le tour car on va pouvoir en choisir un l'installer facilement et mais si on va vouloir en trouver d'autres, il va falloir passer par l'application. C'est l'application sur Android, Xiaomi Wear. Sur iOS, elle s'appelle Xiaomi Wear Lite. Je vous montrerai si vous voulez quelques différences, mais c'est à peu près la même chose. Donc sur l'application Xiaomi Wear, on va pouvoir regarder, hop, accéder du coup à droite dans mon profil, cliquer dans le cadran de la montre, et là, on va voir les cadrans de la montre qui sont déjà dans ma montre et après en allant dans en ligne, les cadrans qui sont disponibles au téléchargement mais qui ne sont pas installés. C'est là où on va trouver la centaine de cadrans annoncés par Xiaomi. Je vais pouvoir en choisir un, par exemple celui-là. Bien, il est rigolo. Je le télécharge. Il va se télécharger et ensuite, on va pouvoir l'installer simplement dans la montre. Ça nous permet de personnaliser la montre. C'est plutôt sympa. Parlons maintenant des notifications. Je vous l'ai dit, pour accéder aux notifications, il suffit de swiper de haut en bas. Là, on va avoir ma notification. Là, c'est ma notification d'un SMS qu'on verra. On va pouvoir, du coup, contrôler... Avec l'application Xiaomi Wear, quelle application de notre téléphone, quelle notification on va recevoir. On va aller dans notification d'application et là on aura la liste de tout ce qui est installé sur mon téléphone. Et je vais pouvoir sélectionner celle que je veux recevoir sur ma montre ou pas. Moi j'ai mis principalement Tube, les mails, les SMS. Enchaînons donc avec les SMS. Là je vais recevoir un SMS, hop, de Panacotech. je vais pouvoir voir le début du SMS. Même en cliquant dessus, même en revenant ici, on ne pourra pas scroller pour voir l'intégralité du message. C'est tronqué. Et c'est dommage, c'est super dommage. Ce n'est plus le cas sur la GTR 2 d'amasu. Ça viendra sûrement avec une mise à jour. Bref, SMS, c'est tronqué. Est-ce qu'il est possible de répondre aux SMS Non. On a un micro, on aurait potentiellement la possibilité au moins de faire des réponses rapides, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, qu'en est-il des appels Les appels, c'est pareil. On va avoir une notification comme quoi quelqu'un est en train de nous appeler et on va pouvoir soit arrêter de le faire sonner sur le téléphone, soit couper l'appel. Il ne sera pas possible de répondre à l'appel. C'est aussi très dommage. Bien entendu pour configurer les autorisations D'appel de SMS il faut le faire Aussi sur l'application regardez là dans Appel entrant on va pouvoir choisir ou non J'ai un petit peu galéré à faire les notifications d'SMS Parce qu'il faut vraiment tout accepter sur votre téléphone Les autorisations et euh, j'ai galéré Surtout sur Android. Pour l'instant tout ce que je vous raconte C'est la même chose entre IOS et Android. Bien entendu J'ai divisé un petit peu mon test sur IOS Et sur Android pour vous donner le meilleur Retour possible. Parlons maintenant musique Il va être possible avec la montre de Contrôler. Il ne sera pas possible de des musiques je vais par exemple lancer une musique sur mon téléphone dans mon cas je vais la lancer directement depuis spotify la musique va apparaître ici sur ma montre et je vais pouvoir du coup mettre plus de son qui va contrôler mon téléphone mettre suivante mettre pause etc ça va marcher que ce soit sur spotify peu importe les musiques internes à votre téléphone du moment que vous lancez depuis le téléphone vous allez pouvoir la contrôler puis la montre parlons maintenant d'alexa alexa vous le savez c'est le petit assistant vocal d'Amazon. C'est une fonctionnalité que beaucoup attendent sur d'autres montres, notamment sur les Amazfit, mais sur d'autres montres. Elle est disponible sur beaucoup de, de... de montres, en vrai, elle est chez Fitbit, bref, c'est quelque chose de bon à prendre. Alexa va se retrouver, du coup, je vous l'avais montré, soit en faisant le swipe pour accéder au raccourci, en haut, soit on va pouvoir l'actionner en appuyant longtemps sur le bouton du haut. Je vais pouvoir dire, par exemple, à Alexa, quelle sera la météo demain à Toulouse. Alexa recherche et m'indiquera la météo de Toulouse demain avec les prévisions sur la semaine je vais pouvoir lui dire aussi rappelle moi demain à 8 h d'aller faire des courses alexa me demande 8 heures du matin ou du soir je lui dire du soir elle me rappellera demain à 20 h d'aller faire des courses bref je vais pas vous dire à quoi sert un assistant vocal mais vous le voyez c'est bien présent sur la montre on va pouvoir lui parler on va pas pouvoir l'entendre mais toutes les informations s'afficheront ici quelles sont alors les autres fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver sur la montre de smart dans les fonctionnalités de smart on va retrouver du coup alexa la musique la possibilité de prendre des photos à distance enfin utiliser notre montre comme remote je lance mon appareil photo vous voyez j'ai ok et j'appuie sur le bouton ici en bas pour prendre une photo ça prend directement une photo ça permet de faire des photos de groupe bref on peut même mettre un minuteur de 3 secondes de 5 secondes c'est plutôt pas mal ensuite on va voir tout ce qui est réveil chronomètre timer la météo la possibilité d'avoir la pression atmosphérique baromètre la boussole la possibilité d'accéder encore une nouvelle fois aux notifications, recherche mon téléphone, la possibilité d'utiliser la montre comme torche puis les réglages. On a quand même déjà pas mal de fonctionnalités. Le menu est sympa, une fois qu'on sait à quoi correspond chaque icône, c'est pas mal. Voyons maintenant ce qu'il y a dans les réglages de la montre. On va pouvoir sur la montre directement régler du coup les phases de la montre, les cadrans, la luminosité, lever pour activer, la fréquence cardiaque si on la veut en continu ou pas, si on veut activer les rappels de fréquence cardiaque, les rappels d'activité, si on veut mettre un mot de passe, les rappels Bluetooth, c'est-à-dire lorsque la montre va se déconnecter, ça nous envoie un petit rappel, les vibrations standard améliorées, les notifications, si on veut qu'elles éclairent l'écran ou pas, le format, le système, bref, il y a déjà... Pas mal de paramètres de réglage qu'on peut faire directement depuis la montre. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver de plus en réglage sur l'application On retourne sur notre petite application Xiaomi Wear. Et là, on aura les paramètres. Les paramètres qui vont nous permettre d'associer notre compte Alexa pour utiliser Alexa, par exemple. Les paramètres de notification, on les a avis, d'appel entrant. On va retrouver un petit guide d'utilisateur qui va nous expliquer, en gros, à quoi correspond chaque petite icône. Pas mal, ça permet, voilà dès qu'on obtient la montre, de savoir à quoi correspond les autorisations et dans les paramètres supplémentaires on va pouvoir gérer le raccourci ton du bas, est-ce qu'on veut que ce soit les entraînements, lancer quel style d'entraînement si moi je lance que des courses en extérieur je mettrai directement course en extérieur, je vais pouvoir gérer les widgets, vous savez les widgets c'est les petits cadrans lorsqu'on va pff, défiler de droite à gauche, on va pouvoir gérer leur ordre, qui est plutôt pas mal aussi puis après on aura les mises à jour etc etc, voilà pour ce qui est des paramètres, voilà pour ce qui est des fonctionnalités smart maintenant on va parler des fonctionnalités de santé. Parlons du coup des fonctions de santé. On les a aperçues un petit peu, on les voit même sur mon cadran principal, le nombre de pas, les calories, etc. On va pouvoir retrouver tout notre suivi quotidien. Commençons par l'évoquer lui. Notre suivi quotidien sur la montre, on aura du coup ces informations-là. Calories brûlées sur notre objectif, nombre de pas sur notre objectif et le temps debout sur notre objectif. Ça, on va pouvoir aussi y accéder par Là, vous voyez, c'est le même icône. On aura plus de détails. Enfin, surtout une autre présentation, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous permettra aussi d'aller voir notre répartition des calories, des nombres de pas sur la journée. C'est toujours bon à prendre. La montre va globalement nous donner notre suivi quotidien sur la journée même. Si on veut aller voir l'historique, il faudra déjà synchroniser la montre avec l'application et surtout retourner sur notre petite application Wear. Petit aparté, je n'ai vu aucune distinction entre le suivi de santé sur iOS et sur Android. Alors du coup, il va falloir aller dans le statut. Là, je vais avoir mon petit personnage, il me représente plus ou moins bien, mais surtout... Ma synthèse du nombre de pas, de calories, sommeil, fréquence cardiaque, bref on va aller voir tout ça. Ma synthèse quotidienne et plus encore. Lorsque je vais cliquer sur mon nombre de pas, je vais avoir le graphique que j'avais sur la montre avec mon nombre de pas de la journée. Vous voyez en haut, je vais pouvoir regarder sur la semaine, Bon, on est lundi, et sur le mois. Je pourrais régler aussi mon objectif quotidien en le montant par exemple à 8000 pas si je veux faire 8000. Ensuite, en swipant de droite à gauche, je vais pouvoir remonter l'historique. aller sur la journée d'hier. Il y avait beaucoup plus de pas. 22 797 pas. Ce qui est complètement faux, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la partie précision. Ça va être le même cheminement pour les calories. On accède aux calories d'aujourd'hui, on peut aller voir celles d'hier, etc., etc., celles sur le mois, sur la semaine, nanana. nanana. Information aussi que je n'ai pas évoqué c'est l'énergie. L'énergie, c'est un peu la PAI de Mi Watch. Ça va être notre indicateur d'énergie lorsqu'on récupère lorsqu'on consomme notre énergie lorsqu'on fait des activités etc vous voyez par exemple aujourd'hui bah, j'ai travaillé toute la journée donc j'étais plus ou moins assis toute la journée bah, j'étais en phase de récupération lorsque je regardais la journée d'hier ou le matin j'étais plus actif on voit en bas que il a eu de la consommation et des activités sportives que j'ai récupéré aujourd'hui bref ça nous donner chaque jour un pourcentage pourcentage d'énergie hier on était plutôt modéré aujourd'hui on est plutôt une journée épanouissante je me suis pas beaucoup dépensé on a monté de repos de récupération, montant de consommation d'énergie et plus de détails en swipant. Ce petit indicateur d'énergie, on va le retrouver aussi sur notre montre. Ce sera aussi la même style de présentation pour le temps debout. On aura regardé sur notre journée le temps qu'on a passé debout, les heures qu'on a passé debout ou pas, etc., etc. Voilà pour le suivi quotidien maintenant, on va parler du suivi de sommeil. Le suivi de sommeil va aussi être visible depuis la montre. Ici, on aura comme information une note, un temps. Lorsqu'on va swiper, on va voir nos phases de sommeil et notre répartition de sommeil. Avec le pourcentage de sommeil profond, léger, paradoxal et le temps éveillé. Si on veut le voir un peu plus aisément, on va sur l'application, dans sommeil. Là, je vais avoir aussi mon graphique, le même graphique de répartition. Avec mes phases sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal et réveillé. J'ai un trou en plein milieu de la nuit, vous allez me dire bah, pourquoi bah parce que j'ai été réveillé une bonne partie de la nuit. Donc le sommeil s'est arrêté pour eux j'avais fini ma nuit de sommeil mais vu que je l'ai reprise, bah ça a repris. On aura du coup aussi une note de sommeil, 60 points avec petite appréciation, mauvaise qualité de sommeil la nuit, vous n'avez pas dormi suffisamment puis la répartition du sommeil sur la nuit avec les différentes phases le pourcentage dans chaque phase le temps dans chaque phase. C'est un suivi de sommeil plutôt basique mais agréable à regarder. C'est surtout sympa que toutes les informations sont visibles depuis la montre ça on le retrouve pas de partout. Ensuite on aura notre suivi cardiaque qu'on va retrouver aussi ici hop et là on aura sur l'application notre petit graphique cardiaque de la journée lorsqu'on a porté la montre avec les zones de fréquence cardiaque Lorsqu'on qu'on va aller sur l'application on va retrouver à peu près la même chose hein. sauf qu'on va pouvoir zoomer regarder en détail sur la journée ce que ça a donné ma fréquence cardiaque avoir ma fréquence cardiaque max ma fréquence cardiaque minimale un peu plus de données et surtout on va pouvoir remonter sur les jours d'avant sur le mois sur la semaine etc etc bref je pense que vous aurez compris à peu près l'esprit du suivi ça va être la même pour le stress le stress on l'aura ici sur la montre le petit bonhomme fait un peu la tête on le retrouvera aussi sur l'application avec notre niveau de stress par par demi-heure voilà soit relaxé relaxé modéré modéré la synthèse sur la journée 56 les moyennes de stress toutes les données par rapport au stress vous l'aurez compris le suivi de santé est quand même pas mal hein. on a quand même pas mal d'informations et l'application plaisante et vraiment plaisante à prendre en main, un poil trop basique. Ils auraient pu aller un petit peu plus loin dans leurs explications, mais c'est une très bonne application pour commencer à suivre sa santé, à suivre son sport, et bref, très bonne application de monde connecté. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités de santé, maintenant on va parler un petit peu des fonctionnalités de sport. Fonctionnalité de sport. On l'a vu ensemble pour lancer une activité physique. Je vais pouvoir aller là, hop, choisir l'activité que je veux. Je veux que ce soit de l'escalade, d'appui, marche, bref. Je lance une course, on me dit d'effectuer recherche GPS. Le GPS est trouvé, je fais go. Je lance mon activité physique, j'ai mes données. C'est plutôt lambda, c'est plutôt simple, c'est plutôt bien. Si je voulais ajouter quelques paramètres, je pouvais définir un objectif. Les rappels de pause, la pause automatique, etc., etc. Une fois l'activité physique faite On va bien entendu retrouver toutes les informations Sur la montre ou sur l'application Sur la montre j'aurai regardé mon activité Le temps, les données, le rythme moyen Les graphiques On aura à peu près tout ce qu'on peut trouver aussi sur la montre C'est quand même plus agréable d'aller voir sur l'application Je lance mon application Alors il ne faudra pas aller dans entraînement Parce qu'entraînement ça permet de lancer un, un entraînement avec l'application Même si on n'a pas de montre J'irai dans mon historique d'entraînement Et je choisirai ma course à l'extérieur Bah là sur cette course sur mon Android Ça avait bugué, je ne sais pas pourquoi Pourtant le GPS était lancé, on n'a pas la carte, c'est pas grave. On a quand même la distance, le rythme, les différents tours, la cadence, l'altitude, la fréquence cardiaque, la VO2 max. Bref, toutes les informations nécessaires à un bon suivi sportif. C'est plutôt pas mal. Néanmoins, qu'en est-il de la précision On va commencer par la précision cardio. J'ai comparé, comme d'habitude, la fréquence cardiaque lors d'une activité prise par la montre à celle prise par ma ceinture pectorale cardio-fréquence-mètre. On va voir la différence entre deux. Sur la montre, on a eu une fréquence cardiaque moyenne de 104. Contre Contre 146 sur ma ceinture cardio-fréquence mètre. C'est plutôt correct. Au niveau de la fréquence cardiaque max sur la montre, on était à 173 battements de cœur par minute. Contre 166 sur ma ceinture. Là, il y a quand même une bonne distinction. Car 7 battements de cœur par minute pour une fréquence cardiaque max, c'est une bonne imprécision déjà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est si la montre a bien suivi les pics, pics d'accélération, décélération. À première vue, l'allure des deux courbes sont semblables. Là, déjà, la montre a à peu près suivi l'esprit. Lorsqu'on va par contre superposer les deux courbes, on voit que lors de la première décélération, premier arrêt avant d'accélérer, la montre ne descend pas assez bas. La montre avait compris que ma fréquence cardiaque baissait, mais elle n'a pas suivi jusqu'au bout la fréquence cardiaque. Lorsqu'on superpose les courbes, on voit bien ces petites imprécisions qu'on aura donc avec cette montre. Ces petites imprécisions sont néanmoins pas visibles sur la partie où la fréquence cardiaque est plutôt linéaire. L'option et la décélération sont plutôt linéaires. On peut donc en conclure que cette montre pourra satisfaire tous ceux qui font des sports avec une fréquence cardiaque continue, linéaire, c'est à dire la course à pied sans accélérer, sans décélérer, sans faire des sprints, sans faire des intervalles, le vélo, etc, etc. Mais si on s'aventure sur un hit, par exemple, comme la montre le propose dans les, dans les sports, et ben là c'est presque sûr que ça va clocher sur le suivi cardiaque. Qu'en est-il maintenant de la précision photométrique On a parlé tout à l'heure. Là dessus j'ai eu certaines imprécisions, on va même évoquer celles d'hier, en vous remontant mon nombre de pas que j'ai fait hier là c'était même plus une imprécision vous savez je compare le nombre de pas prises par mes montres notamment par cette montre avec mon petit podomètre que je glisse dans ma poche sur plusieurs journées et je vois quand il y a eu des imprécisions ou non je tolère souvent entre 10 et 15 d'imprécision, c'est-à-dire sur 10 000 pas, si la montre a 1000 pas de plus, 500 pas de plus, j'arrive à tolérer ça si ce n'est pas tous les jours de la semaine. Pourquoi Parce que ça c'est dans ma poche, ça c'est sur mon poignet, le poignet bouge plus que ma poche. Dans tous les cas, là, on était loin de cette tolérance. Lorsque je vous remontre ma journée d'hier, on voit qu'au niveau du nombre de pas, j'étais à 22 797 pas, alors que sur mon podomètre, j'étais à 5 251 pas, c'est-à-dire près de 4 fois le nombre de pas avec... Avec mon podomètre, je sais pas pourquoi. Lorsque j'ai fait mon là, la montre a compté 18 207 pas, alors que l'activité physique, hein, bah là, le footing était bien compté à 4 km par la montre. Donc, donc là, j'ai eu un gros problème de nombre de pas. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça montre quand même que vous pouvez avoir des choses complètement incohérentes sur le podométrique avec la Mi Watch. Pour l'instant, sera sûrement revu par une mise à jour, mais voilà, fallait que je vous le dise. Voyons maintenant la précision SPO2 Je m'arme de ma montre, poignée hop, Je m'arme de mon oxymètre de pouls Et on va voir, comparer la prise de mesure De l'oxymètre de pouls à celle De l'oxymètre de pouls de la montre Je vais aller hop dans SPO2, j'appuie ici Je mesure et c'est parti On est sur la montre à 98 Et sur l'oxymètre de pouls on est à 99 98 maintenant Du coup on peut dire que l'oxymètre de poux Est précis, il est bon On a aussi des petites informations qui dit que la SpO2 est une fraction d'hémoglobine, bref, saturée en oxygène, etc., etc. Qu'il faut se trouver entre 80 et 100% pour être dans le verre chez eux, etc., etc. Bref, ça, cette précision, c'est validé. Qu'en est-il de mon expérience avec la précision GPS Au niveau du GPS, là, on a une puce quand même GPS assez, assez bonne. Je n'ai rien à dire sur la précision GPS, je n'ai pas eu, à part là quand ça m'a pas affiché l'itinéraire, mais je n'ai pas eu de grosses incohérences au niveau du suivi du tracé GPS et même du, globalement de mes activités vélo ou pied. Parlons maintenant de l'autonomie. Autonomie annoncée à 16 jours Combien j'ai pu faire Vous rappelez pendant le live j'avais dit que c'était 22 jours Parce que c'est 22 jours, c'est annoncé 22 jours En usage restreint Moi l'usage restreint avec les montres connectées je ne connais pas 16 jours d'autonomie en usage standard Est-ce que je les ai atteints Non Je les atteins jamais, hein, ce qui est écrit sur le papier Combien j'ai atteint J'ai atteint 12 jours C'est plutôt cohérent avec mon usage des montres connectées Que je fais avec d'autres marques etc. C'est plutôt pas mal de passer les 10 jours Ça reste une montre avec une bonne autonomie Bien entendu si vous voulez économiser de la batterie pas obligé de mettre la fréquence cardiaque continue, vous pouvez gérer les paramètres de lever le poignet, bref vous pouvez euh, simplement ne pas utiliser le GPS pendant vos, vos activités physiques il y a plusieurs méthodes, je vous laisse fouiner dedans. Concluons avec mes points positifs et mes points négatifs Quels sont donc mes points positifs et mes points négatifs avec cette montre Est-ce que, globalement, déjà, je suis satisfait de cette montre Mon premier point positif, c'est le rapport qualité-prix. Parce que oui, on est à 150 euros. Moi, je m'attendais à une montre qui allait facilement... Défier les Amazfit, surtout les GTR2 et GTS2e, qui sont à 129 euros. Les versions E de la GTR2 et de la GTS2, à 150 euros, on est à 20 euros de plus. Sauf que si vous achetez cette montre sur l'Amazon espagnole, comme je l'avais fait, dans les autres pays européens, la montre est à 129 euros. Donc le même prix que la GTR2e. Donc c'est encore plus intéressant. Je vous mettrai le petit lien vers Amazon Espagne, ce que j'ai fait pour économiser... 15, 20 euros, parce que vous avez quand même 5 euros de frais de port. Mais bref, pour une montre entre 129 euros et 150 euros, on est quand même sur un bon rapport qualité-prix. L'application est plaisante, que ce soit sur Android ou sur iOS. Les fonctionnalités sont nombreuses, au niveau smart, au niveau de santé, c'est plutôt pas mal. Mon deuxième point positif, c'est le suivi, globalement, le suivi de santé, avec les informations qui sont données, c'est vraiment une bonne montre, une bonne première montre connectée, pour avoir un suivi de santé convenable et facile à comprendre, à part les packs qui déconne des fois. Quels sont alors les points négatifs de cette monde Voilà, ça va être l'imprécision. La précision est manquante pour le cardiofréquence mètre lors des sports à intervalles qui descend, et le podomètre déconne parfois. Deuxième point négatif, ça va être... Deuxième point négatif, ça va être l'OS. Voilà, moi, je voulais la Mi Watch qui existait en Chine, c'est-à-dire sous Wear OS, pour avoir une multitude de fonctionnalités, surtout pour pouvoir télécharger par exemple Spotify, pour pouvoir télécharger de la, bah, de la musique, pour pouvoir télécharger des applications tierces. Là, on est un peu bridé par l'OS qui, on va pas se mentir, plutôt pas mal. Hein. Je m'attendais à quelque chose de moins bien que celui d'Amazfit. Et au final, j'ai vite pris goût et il est plutôt, on va dire, pas enfantin, mais euh, friendly. Donc maintenant, faut-il acheter cette montre est-ce que je vous conseille d'acheter cette montre À 129 euros sur Amazon ES, oui. À 150 euros, à 149 euros en France, oui aussi. Si vous cherchez une montre aux alentours de 150 euros avec un suivi globalement bon, avec des fonctionnalités globalement évoluées, Alexa et tout ce qu'on a vu auparavant ensemble et bah vous pouvez sauter sur l'occasion c'est une première bonne entrée au niveau des smartwatches de Xiaomi dans le marché européen, Xiaomi, la marque Xiaomi pas toutes les filiales, j'ai beaucoup aimé tester cette montre et si vous cherchez une montre dans ce budget, n'hésitez pas je pense que du coup, maintenant que j'ai testé cette montre, je vais vous faire mon classement des montres connectées entre 100 et 200 euros parce que vous avez fait un classement, un top montres connectées en dessous de 100 euros, là je vais vous faire un classement entre 100 et 200 euros ça va pas tarder mais je pense qu'on va la retrouver je vous ferai aussi la comparaison entre la mi watch présente avec la petit gtr 2e e à 129 euros ça ça va arriver aussi très vite enfin voilà si vous cherchez une première bonne expérience au niveau de monde connecté vous pouvez sauter sur l'occasion Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il vous aura permis de trouver tout ce que vous cherchez sur cette montre. Un grand merci aussi à ceux qui sont présents au live le mercredi sur ma chaîne Twitch à 18h, qui ont découvert aussi cette montre en avant-première française. N'hésitez pas si vous avez une question du coup de me retrouver le mercredi soir à 18h pour me la poser en direct ou alors d'aller rejoindre le Discord ou de laisser... Un petit commentaire. Bref, en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. On approche à grands pas les 30 000 abonnés, donc je compte sur vous pour me donner un coup de main pour les atteindre. Merci et à bientôt sur ma chaîne.